Le compte à rebours entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, de la lumière initiatique, de la connaissance initiatique, et eh bien, symboliquement, elle correspond à la descente de notre arbre de vie, c'est-à-dire que cette, la lumière qui est rentrée par le coronal, qu'on a réussi à laisser entrer en nous, va descendre jusque dans nos pieds, jusqu'à Malkout. Elle va descendre et elle va prendre le même trajet qu'a pris la lumière lorsqu'elle s'est condensée dans la création de l'univers. Donc ce qui est intéressant de faire ces dix jours c'est de faire un compte à rebours